Allo Oui Tu m'entends Ouais je t'entends Oh putain Non T'es... Oui Ça va T'es le vrai sharky Non mais non mais arrête Oh le truc de ouf Allez vas-y ouais, on, on, essaie, on essaie de faire topper ensemble Par contre ok si tu veux mais je suis nul hein Enfin je suis pas très fort Mais t'as la YAM Assist Non parce que... Non je suis clavier souris T'es clavier souris sur Xbox Ouais Xbox clavier souris La... Là... Série X, eh, mon beau-père il est fan de toi, mon petit frère aussi. Sérieux Il te regarde tous les soirs, ouais vraiment Là oh, ben j'ai crié dans toute la maison, j'ai dit euh, allume la télé et tout. C'est qui tonton Hein C'est qui tonton C'est mon beau-père. En fait je l'appelle tonton Lourde. parce que ça fait grave longtemps qu'on se connaît. Lourd Trop cool enfin, ah, T'as trop fait... raison. Oh le, le truc de ouf et, <rire> euh, Le beau-père le, le beau qui l'appelle tonton, les gars Oh j'ai je, je, je, je, je, je, pense, je pense que c'est un mec bien. Je, là, comme ça, Vu comment le gosse il en parle, je pense que c'est quelqu'un de bien. Je pense pas que t'étais comme mon oncle à moi. T'as l'air mieux T'as l'air de. De moi lui. Euh, enfin. Bref. Bref, bref, bref. Ouais, ça fait 12 ans qu'il me saute dessus. Ah, ouais Ouais, mon frère, il est partout. Il est partout. personne. Il Vas-y, viens, Ben. Regarde, regarde, vous, il y a carrément mon beau faire dans la chambre. Il y a tout le monde. Et t'as raison. Ouais. Montre-leur euh, mon, montre ce que tu veux. Ouais. Allô? T'as le, le bonjour bon. d'un vieux Oh, oh l'ancien, c'est toi le beau-père Eh, le gamin, il va faire un malaise. Ouais, c'est pas grave, il y a plein de médicaments maintenant. <rire> ah <rire> bah, si. Allez, t'inquiète, dis-lui dis de jouer tranquille, et au pire, on en fera une deuxième, t'en fais pas. Ok. <rire> on saute Ça sent petit palpitant si je non, le fais pas. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et, et mon beau père il, il est arrivé là. J'essaie de bien jouer, je suis avec toi, je suis avec toi. Allez go, on avance. Non, mais j'essaie de bien jouer avec des gens. 4 et... mecs en face, va... dans les hangars de l'autre côté. Okay. Ah ouais. Il est quasiment crack, vas-y. Oh, Putain, ils, ils, sont a deux, ils sont deux sur moi, ils m'explosent Non je suis mort, Il m'avait flash Ils Ouais moi aussi j'ai pris une flash de ouf Ils jouent bien non eux Ouais ouais Ouais ouais ils joue bien Putain ah, tu m'as refait ma journée L'autre il s'échappe, il s'échappe. Là on va se faire la couronne euh, ensemble, ok Alors bah moi je suis... Ah oh ouais j'ai... On a perdu. Force de trop faire de cadeaux, on a perdu tous les partenariats cadeaux, en fait. les gars. C'est pas que je veux pas. C'est que j'ai fait beaucoup déjà. Un mort Bien joué ça Tu confirmes Un mort Super, bien joué T'as assuré Nickel. Bon, bah du coup, ça nous as fait. Assuré. On est bien là T'as tes armes qui sont montées Tiens, tu vas jouer avec mes armes Merci beaucoup. Tiens, hop Derrière toi, derrière toi Et là, on... Et là tu cliques là-dessus maintenant Désolé, je suis un peu perché parce que. Euh, C'est incroyable Non, ce mais t'inquiète, kiff On fait la partie ensemble, pépère T'en fais pas j'ai vu un mec là dans le coin. C'est pour ça que je me speed un peu. Bien joué. C'est bien encore. Inter. Il où Il a reculé, je sais pas où il est. Ah, mais bah, il prend un, le, le quad, il se barre. Il y a deux un saloperies un dans les airs, on est. Là-bas, mais... chaud. Oh. Dans la voiture, chaud. Je te l'ai confirmé. Elle a il y avait un mec. Elle est bien, hein T'as vu ça Ouais. Eh viens, on va, prendre nos, on va prendre nos armes maintenant. Ça fait longtemps que tu joues au FPS C'est un Call of ou quoi Euh. Bah, ça fait pas très très longtemps. peut-être un an Un ou deux ans C'est cool déjà. Ah, il fait un auto au niveau de la zone. Un mec qui a atterri derrière nous. Là, il y a un. Mmh. Oui, il y a un. Il y a un. moi Ok je l'ai Bien joué. Crac L'OHP tu peux y aller J'ai tiré deux balles de plus dans oh le gars Ouais vais Ouais je sais quoi ça De quoi T'inquiète, je te soutiens Ça s'est bien passé T'as réussi à sortir Non oh, t'as dit quoi Sur moi il y a un mec Tiens je te ouais, mets une boîte de munitions. mais là. par contre là j'ai un pistolet Ah je crois que j'ai vu un mec non Il est crack il est crack devant toi L'autre est derrière moi Il me vise okay, au sniper Ok a un autre mec En l'air en l'air En l'air il est très low Putain, sniper Abandonne, poulet. Ça sert à rien que tu restes en vie. T'as okay. un, un shop à qui est plutôt safe J'en sais. Euh... Je vais avec toi J'ai plus de vie. En approche. Je suis sur le toit. Ah putain Est-ce que tu peux venir me ou c'est chaud là, là, Magnifique Il y a un ennemi dans le bâtiment collé à nous et Il y a autre derrière d'accord okay. Va exploser le mec là Tu tournes à gauche et tu l'exploses bah, Vas-y explose-le Là il est pour toi Tu peux venir sur moi ou c'est chaud C'est chaud non, j Hop j'arrive Ah ok, nickel merci Oh on gère bien là T'as sûr Ouais, putain j'ai joué avec les meilleurs joueurs de France Le oh même du monde C'est vrai, c'est gentil Tiens viens, viens, viens, viens avec moi, on va s'acheter ouais, le loadout bon, T'as quel âge toi d'ailleurs 14. Tiens okay. je te l'envoie vers toi, Bouge pas, hop, allez hop, ça arrive Ouah. Ok, Ici, un, un. je suis en fuir Ici, 1-1, je vais te donner un rappel à Il okay, est derrière, il est rien il est gare, il Toi gare, il est gare, il est gare, toi avec moi King King. il a mis une Cours, cours, cours, sauf ta vie, moi, moi je vais peut-être survivre, on sait pas T'es sûr T'es sûr Ouais moi je vais survivre, t'en fais pas Moi, moi je suis pas ça. Rejoins moi si tu peux moi, je... Ah si je peux Je viens vers toi T'es bientôt avec moi Ouais, je avec toi. Ici un, un, je demande une reconnaissance immédiate. Fais Attention, ils sont juste là. Reconnaissance en cours. Ouais. Mort oh. Ah bien joué. Ah tu mets Cover, je te Cover. Hein. Ouais. Bon On va gagné oh, oh <rire> Facile On a géré hein On a bien joué ensemble Ouais on a géré Là, je joue avec toi et je gagne 23 kills ensemble trop fort Ah mais t'as tout fait A la prochaine poulet Salut Sharky T'étais gentil ce petit